Est-ce que vous connaissez la règle du cache-cache somalien Pas plus de sang derrière un marde, bien sûr <rire> bon, en même temps, si c'est un baobab... Elle <rire> était forte, celle-là. Eh bien oui, on va faire une petite vidéo malaise aujourd'hui, parce qu'on va causer de cet article... Euh qui vient de sortir, je ne sais pas si c'était hier ou aujourd'hui, euh, sur le site d'information de l'ONU, hein, les Nations Unies, euh, les vrais, Ce n'est pas un fake, je vous promets, ce n'est pas une fake news. Ces gars viennent de sortir un article intitulé « Les bénéfices de la faim dans le monde », qui commence à, à circuler un peu partout, tranquillement. « Les bénéfices de la faim dans le monde », donc. Euh, et alors j'en veux à beaucoup, beaucoup de monde, euh, parce que euh, il est en train de circuler en mode ah, « vous avez vu, euh, l'ONU, elle veut rien d'autre que nous affamer euh, ». C'est ironique, bien sûr, euh, et quand ils disent les bénéfices de la fin dans le monde, en gros, euh, ce que euh, l'ONU vient vous expliquer, euh, alors je parle de l'ONU parce que l'auteur George Kent est un professeur à la retraite depuis 12 ans de l'université de Hawaï, euh, qui n'a rien publié depuis 4 ans, 5 ans. Euh, c'est même pas un truc de recherche, c'est un billet d'humeur, il n'y a aucun chiffre dans le papier, euh, c'est de la merde en briques, euh, si vous voulez. La, la seule chose qui est écrite dans ce papier, qui doit faire deux pages, c'est qu'en gros, euh, c'est pas parce que euh, les gens euh, ne sont pas assez payés dans leur travail qu'ils ont faim, c'est parce qu'ils ont faim qu'on peut ne pas les payer trop. OK Ce qui est vrai dans l'absolu. Euh, et la deuxième chose qu'il dit, c'est que, euh, en gros, s'il y a de la fin dans le monde, c'est pas parce qu'on n'y peut rien, c'est parce que vous, vous, les méchants petits occidentaux euh, vous y avez intérêt, et à chaque fois que vous faites vos courses, euh, en gros, euh, vous, euh, et que vous allez chercher les produits les moins chers, vous, euh, vous, vous êtes en train d'oeuvrer pour la fin dans le monde. C'est absolument ignoble comme papier, parce que c'est en train, en gros, en train de vous dire que vous, les occidentaux, euh, c'est vous, les grands coupables, et bla, et bla, et bla, et bla, comme d'hab, euh, attention, euh, flagellez-vous, encore, encore, encore, euh, et, et puis surtout, euh, faites-le bien qu'on qu puisse bien vous tondre après, quoi. Euh, et, pas, et notamment, si, enfin, si c'était vrai, parce que c'est faux. C'est absolument faux. Alors, je peux même pas dire que c'est faux dans les chiffres, parce qu'il n'y a pas de chiffres. Donc déjà, si vous voulez, l'article n'est pas scientifique. C'est un billet d'humeur. Ce qui est un petit peu gênant, parce que euh, quand euh, vous allez regarder euh, le, le, c'est ce le service qu'on appelle les chroniques des Nations Unies, euh, je vous mets des liens en description, euh, les chroniques des Nations Unies, euh, c est, c est, c est, ces gens ne sont censés publier que des articles qui font référence. Ils ne sont pas censés publier des billets d'humeur. Euh, C'est écrit quand vous allez dans le « à propos » de leur site. Il euh, vous, vous le dit, je vais, je vais vous le relire là. C'est euh, « fournissant des informations faisant autorité et des discussions sur les activités de l'ensemble du système des Nations Unies ». Donc, a priori, ils estiment... Que euh, quelqu'un qui vient expliquer sans aucune donnée ni aucun chiffre à l'appui, ni aucune recherche, que euh, si jamais il y a la fin dans le monde, c'est parce que euh, le grand méchant bourgeois occidental euh, y a intérêt, ça fait autorité. Donc euh, l'auteur, on s'en fout, je lui ai dit de votre moitié sénile Enfin, n'ai je, je, pas été, j'ai pas été lire particulièrement euh, son travail, mais bon, voilà. En revanche. Le truc est passé euh, au travers euh, de tout le service com de l'ONU. Enfin, c'est publié sur, sur l'ONU. C'est pas, pas exactement la Gazette du Collège. Quoi. Euh, donc, si moi j'enregistre je, je, je, je, cette vidéo aujourd'hui, euh, c'est parce que j'estime que oui, pour ces gens, de, je pense que c'est une, une opinion dominante dans ce genre d'organisation. Et je pense aussi que euh, quand ces gens vous écrivent les bénéfices de la fin dans le monde. Donc, un titre qui, qui est fait pour buzzer, et, et je rentre dans leur jeu en faisant ça. C'est-à-dire que je pense qu'ils savent très très bien ce qu'ils font, et qu'ils veulent créer cette polémique, et qu'ils veulent qu'on parle, qu'ils veulent qu'on se tape dessus, parce qu'ils veulent dire ah, bah, ils, ils veulent faire ressortir cette espèce de bousin dans lequel on dit Ah, bah oui, euh, c'est euh, les, les petits occidentaux riches qui ont intérêt euh, à, euh, instrumentaliser tiers -monde. Et, euh, à instrumentaliser le tiers-monde. Et à instrumentaliser par la faim. Un truc horrible. Mais c'est faux c'est absolument faux. Euh, pff, donc, Kent, dans son article, il prend l'exemple euh, de, de, de milliers et dizaines de milliers de travailleurs brésiliens qui sont payés quelques centimes pour, euh, pour aller traiter la canne à sucre pour en faire ensuite du bioéthanol. Bon, bah nous, on a un exemple en Europe qui marche assez bien, euh, c'est les fruits espagnols. Euh, donc on va prendre un exemple précis hein, et on va le décortiquer un peu, ce que ne fait pas Kent. Euh, et donc on va prendre notre exemple à nous, ton faire euh, Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est un article que j'avais, j'ai écrit ça il y a déjà des années et des années. Il n'y a aucune raison que ce soit plus vrai aujourd'hui. Euh, si vous allez sur Google Maps, vous mettez en, en satellite et que vous allez euh, vous zoomer un peu sur l'Andalousie, vous n'avez pas besoin de zoomer beaucoup. Vous allez très très vite voir une petite tache blanche apparaître. Euh, donc, je suis dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Et cette petite tasse blanche, bah, assez vite, vous vous rendez compte que ce sont des serres qui s'étalent sur des dizaines et des dizaines de kilomètres, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 80 kilomètres, euh, enfin, un truc qui se voit très très bien depuis l'espace. Et sous ces serres-là, où sont produits une partie, là c'est le truc que vous voyez, après il y en a plein d'autres ailleurs, mais c'est les fruits espagnols, donc sont produits sous ces serres, et par des travailleurs marocains, immigrés, illégaux, qui sont payés quelques centimes, pareil, euh, pour produire de la fraise à 1,50€ le kilo au mois de décembre, enfin ce genre de conneries-là, quoi. Euh, et euh, quand j'avais étudié ça, c'était à tel point qu'on faisait venir ces gens par bateau du Maroc, hein, c'est pas loin, et euh, on les mettait dans ces grands hangars dans lesquels ils, ils vivaient. Et on ne les laissait pas sortir de cette espèce de d'édale de serre, parce que ces gens-là, si on les laissait au départ, on les laissait sortir dans les villes avoisinantes, eh ben ils créaient trop de troubles et trop de problèmes. Forcément, vous prenez des gars à peu près illettrés que vous payez quelques centimes pour ramasser des fruits qui sont des tâches. Euh, ramasser des fruits, euh, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça dans vos études ou quelque chose, c'est une tâche particulièrement ardue. Euh, c'est pénible, c'est très pénible. Euh, surtout des fraises où vous êtes baissé en 15, euh, et euh, donc euh, vous faites ça sous des serres, sous des chaleurs étouffantes, euh, on vous demande des productivités de dingue. Donc et en gros, l'ONU nous dit, bah, vous, êtes, euh, un méchant, euh, vous êtes un méchant occidental, parce que vous créez la faim euh, pour justement pouvoir avoir des fraises pas chères. Je caricature pas tellement quand je dis ça, je prends l'exemple de la fraise, après vous pouvez mettre ça euh, pour absolument... Euh, tout l'importation de biens alimentaires, mais aussi de biens industriels. Vous savez, les, les, les sweatshops à la chinoise, euh, <rire> quand vous avez des gens qui vont euh, travailler pendant... Euh, les, les, les horaires de travail à la chinoise sont normes. Alors c'est moins vrai aujourd'hui parce que les, les salaires ont augmenté et les chinois sont en train de, de faire leur transition. Mais euh, vous pouvez effectivement euh, élargir ça à beaucoup de domaines. Maintenant, bah, s'il n'y avait pas ça, si euh, on n'avait pas euh, des fraises à 1,50€, bah, parce que bien évidemment, ces espèces de gros couillon de libéraux vous disent « Ah, c'est génial, regardez, vous avez une fraise à 1,50€. Euh, » Sauf que bah, vous avez euh, plein de problèmes que ça pose ensuite dans un pays comme la France. Alors bien évidemment, euh, si, euh, si on ne produisait pas de fraises en France, on serait probablement très heureux. Sauf qu'on produit des fruits et des légumes en France. Et quand vous avez cette concurrence-là, qui s'appelle de la concurrence déloyale, en fait, euh, parce qu'en bah, France, vous n'êtes pas censé employer des, euh, des immigrés clandestins que vous payez 4 centimes et que vous stockez dans des hangars que vous fermez à clé la nuit. C'est des prisons, en fait. C'est parce que vous ne voulez pas qu'ils aillent dans les villes voisines. Vous n'avez pas le droit de faire ça en France. Enfin, je ne suis pas sûr qu'en France, vous ayez le droit d'avoir des serres comme ça euh, sur 80 km ah, C'est continu, hein euh, je sais, donc ça s'appelle de la concurrence à l'aide. S'il n'y avait pas ça, bah peut-être qu'en France, on aurait des agriculteurs qui vivraient un peu mieux. Peut-être qu'on aurait tout un tas de petits métiers qui seraient mieux rémunérés, parce qu'il n'y y, y, y aurait pas cette concurrence. Peut-être tout le BTP. Alors, bien évidemment, ça, renchérir, ça renchérirait tout le coût de la vie. On est tous absolument d'accord là-dessus. Mais en fait... Euh, la question euh, n'est pas là, c'est-à-dire que, le... que si vous avez des gens qui travaillent et qui créent de la valeur, qui créent de la richesse, et qu'après on arrive à correctement se répartir cette richesse, tout, tout le monde est content, si vous voulez. Euh, le, le, moi j'aime bien, vous voyez, le, sur le coup de la fraise, moi, je prends toujours un exemple, l'exemple suisse qui me fait toujours mourir de rire. Les Suisses ne taxent les fraises que pendant la saison de la fraise suisse. Donc euh, vous, vous, voulez importer des fraises en Suisse pendant toute l'année, ça coûte le prix du tampon. Hein euh, et pendant les deux mois ou les trois mois dans lesquels vous avez un peu de fraises en Suisse, pour qu'il y en ait beaucoup, là, on va vous mettre un taux prohibitif. Bon, ben, quand vous faites un truc comme ça... Euh, vous vous assurez que euh, vos producteurs de fraises euh, puissent euh, vivre à peu près correctement. Et s'ils peuvent vivre à peu près correctement, bah, qu'est-ce que ça fait bah, Ça fait de la richesse dans le pays, ça fait des gens qui travaillent, ça fait des gens qui consomment, ça fait... derrière, ça fait un cercle vertueux. Euh... Éventuellement, ça vous fait une balance commerciale positive Ce qu'il faut bien comprendre avec les balances commerciales, euh, c'est que ça s'additionne. Le problème euh, qu'on ait, euh, euh, qu ait 100 milliards de déficit commercial cette année, qui est un truc absolument hallucinant dans l'absolu, c'est beaucoup, 100 milliards, déjà, mais à la limite, c'est que. <rire> mais le problème, c'est qu'il faut rajouter les 80 de l'année d'avant, les 60, les 50, euh, ça, ça s'additionne, c'est de la richesse nette perdue, euh, ces choses-là, on a du mal à, à comprendre ça, parce qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du flux, un PIB, c'est du flux, et il y a des choses qui sont des sorties nettes. Euh, c'est important dans les grands équilibres. Et du coup, euh, la, en, en vrai, vous avez euh, tous les gens qui ne sont pas impactés, qui, qui, ne, qui ne font pas ces métiers-là. Tous, euh, tous les gros cadres, euh, tout, des gens comme moi. Moi, par exemple, euh, je peux trouver que euh, finalement, la fraise à 1,50€, bah, c'est aussi bien, quoi que mène, même pas parce que moi, je n'ai pas envie de la bouffer, cette fraise à 1,50€, parce que c'est de la fraise de merde. Euh, parce que c'est du. Comme bien évidemment, il n'y a pas que le salaire qui est, euh, qui est mis à zéro. Ce n'est pas une bonne fraise, j'en veux pas de cette fraise-là. Donc ce n'est même pas pour moi. C'est pour, en fait, si. Ça serait pour, euh, en gros, dans un espèce de mépris énorme, de venir faire croire à une partie de la population qu'elle peut bouffer des fraises euh, comme moi, gros bourgeois. Euh, et, et que oui, vous pouvez, mais en fait, non. En fait non, c'est pas de la fraise, c'est pas vrai, et en même temps si le groupe bourgeois que je suis, moi quand vous voulez me faire bouffer des fraises au mois de novembre, j'ai honte quoi, c est, c est, je trouve ça odieux de, ne serait-ce que qu'on vende des fraises hors saison, bref. Du coup, si, si vous voulez, moi ce qui me met en rogne, c'est qu'on vient vous expliquer que l'ONU euh, veut nous affamer, ce qui est faux, parce qu'évidemment l'article est ironique, mais que la, la veri, le véritable problème de ce truc-là, c'est qu'ils euh, veulent venir vous faire croire, ils veulent vous culpabiliser, ils veulent tous autant que vous êtes, pour dire « regardez, c'est à cause de vous qu'il y a la faim dans le monde ». Non, c'est pas vrai c'est pas vrai du tout. Si, parce que je vous rappelle que nous, euh, on a voté contre, euh, le, le, le, a voté contre le, le, la Constitution européenne en 2005, et que je suis sûr qu'aujourd'hui, euh, si vous demandiez euh, aux Français euh, « Est-ce qu'on ne serait pas un peu mieux euh, avec des salaires plus élevés euh, et un immobilier un peu moins cher euh, ?» et tout un tas de choses qui arrivent, euh, quitte à ce que derrière, votre iPhone coûte plus cher, et tout un tas de choses... La plupart des gens trouveraient le résultat plutôt intéressant. Euh, on parle toujours du Brexit dans nos médias comme si c'était une catastrophe absolue. On dit Oh, regardez, oh, regardez les Anglais Ils ont fait le Brexit, vous voulez vraiment pas être à leur place Alors, oui, sûrement que euh, dans les beaux quartiers de Londres, ça souffre. Je bon, m'en fous qu'ils souffrent. Mais ce qu'on vous dit pas, c'est que depuis le Brexit, les salaires ont augmenté l'immobilier a baissé. C'est double gain, parce que non seulement vous payez moins pour vous loger, mais en plus vous avez des meilleurs salaires. Et, et, et quand je dis qu'ils ont augmenté, ils ont augmenté euh, plus vite que l'inflation. Alors, on va pas prendre les 6 les, les, les, les ou, euh, ou 12 derniers mois, notamment euh, parce que Johnson euh, est tombé euh, sur cette question euh, de la guerre en Ukraine, euh, qui, euh, qui lui revient en plein dans la gueule. Il a été vat en guerre comme « c'est pas possible ». Euh, et que là, pour le coup, sa population euh, le, le, le paye très cher avec beaucoup d'inflation. Mais ça, c'est pas lié au Brexit, ça. Ça, c'est lié au fait que euh, le, le, le Londres a décidé de, de s'atteler à Washington, voire même de pousser Washington au cul. Hein. Euh, donc ça n'a rien à voir. Euh, donc, c est, c est venir affirmer, comme le fait l'ONU, euh, que leur politique à eux, qui n'est pas celle qu'on demandait les peuples, euh, et en fait, euh, nous, nous mettre sur le dos les résultats de leur politique, euh, c'est catastrophique, je suis désolé. Prenez vos, vos responsabilités, les gars. Moi, je n'ai jamais demandé euh, à ce qu'on euh, on puisse comme ça faire du dumping. Le dumping de la mondialisation, euh, alors peut-être qu'il y a un moment où on trouvait ça génial en France, mais ça fait longtemps qu'on c'est fini, ce temps-là. Moi, je, je parlais pour les 10 ou 20 dernières années. Euh, non, non, je suis désolé, euh, le... le on a, en France, notre problème aujourd'hui, il est qu'on est en train de détruire notre économie, parce que justement, à cause de ce dumping-là, vous avez des pans entiers qui sont détruits, qui partent à l'étranger, et vous avez aujourd'hui, en France, que je, je, je dis qu'on ne travaille pas assez en France, je voudrais faire une parenthèse, parce que euh, quand je dis on travaille pas assez, il n'y a pas suffisamment de personnes qui travaillent en France, hein, et de deux, parce que les gens qui ont dit on travaille pas assez, ils pensent toujours en nombre d'heures par semaine. Et en nombre d'heures par semaine, euh, ben, malheureusement, en France, vous faites un peu le grand écart. C'est-à-dire que vous avez une partie de la population qui travaille peu et probablement une partie de la population qui voudrait travailler davantage. Probablement qu'un ouvrier aux 35 heures préférerait... Je ne vais pas parler, mais bon, je, je, je tendrai de voir. C'est-à-dire que si vous, venez, euh, si vous venez proposer à un ouvrier de travailler 5 heures de plus par semaine et bien évidemment d'être augmenté d'autant, j'aimerais savoir ce qu'ils répondent. En plus, dans les périodes actuelles d'inflation. Mais même sans ça, même sans ça. Euh, le, et en revanche, en revanche vous voyez, le, le, le cadre, et pas forcément des cadres de haut niveau, qui sont peut-être au forfait jour. Il faut pas oublier que la France est, est peut-être le seul pays de l'OCDE euh, qui a un contrat de travail qui n'est pas en nombre d'heures. Le forfait jour, qui avait été mis en place par Sarkozy, euh, vous dit que bah, vous travaillez un certain nombre de jours par an. Mais après, le nombre d'heures, vous vous débrouillez. Donc, il y a des gens qui travaillent énormément en France pour compenser le fait qu'il y a peu de gens qui travaillent. Et du coup, vous vous rendez... Vous faites des sociétés malades, avec des gens qui travaillent comme des dingues, qui regardent à côté d'eux, qui voient des gens qui travaillent pas ou qui travaillent peu, qui, du coup, sont vénères. Euh, et, et qui fait que bah, vous avez de l'acrimonie absolument partout, euh, et qu'on euh, et, et qu a de plus en plus de mal... Euh, à, à, à, à travailler dans de bonnes conditions, parce qu'il y en a qui ne travaillent pas assez, d'autres qui travaillent trop, euh, à cause de cette mondialisation. On en souffre, et on en est conscient, et il euh, n'y a plus grand monde, à mon avis, qui se réjouit d'aller acheter de la merde en plastique chinoise, ou euh, de la merde en plastique alimentaire, parce que c'est la fraise, c'est presque de la fraise en plastique, euh, qui vient, euh, qui, qui vient d'Espagne. Le, euh, donc vraiment c'est un gros gros gros coup de gueule que euh, je portais aujourd'hui sur cet article euh, parce que euh, on, on nous a vraiment euh, on, on, c'est une manière de nous culpabiliser pour mieux nous achever c'est de ça dont on parle et ça à mon avis c'est extrêmement euh, malheureux et la dernière chose c'est que les gars vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. Parce que, pourquoi est-ce que tout ceci s'est passé Pourquoi est-ce que... C est, c est... Dans l'absolu, si euh, vous avez eu euh, de la faim dans le monde, on euh, a toujours eu ça, malheureusement, euh, mais si vous avez, le avez plusieurs, surtout que statistiquement, il me semble que les données étaient plutôt descendantes euh, de manière assez radicale ces 20 ou 30 dernières années, on va passer là-dessus, il ne faut quand même pas oublier qu'on euh, est passé... Euh, alors je suis désolé, je n'ai pas pris mes derniers chiffres, je vais les regarder. Le, vous regardez l'augmentation de la population. Vous avez une transition démographique dans tous ces pays du tiers-monde, pays en développement, pardon, euh, où on vient de nous expliquer qu'on euh, euh, les a affamés qui est en fait la transition démographique que nous on a eue en, en Europe euh, au XIXe siècle, où on avait le même problème au XIXe siècle, de main d'œuvre extrêmement peu chère, parce que vous avez une transition démographique et tout d'un coup vous avez énormément de naissances. Donc le phénomène actuel où on vient vous expliquer qu'on euh, laisse les gens dans la faim pour pouvoir mieux les esclavagiser, n'était possible que parce que vous aviez des, des cohortes et des cohortes de gens qui arrivaient sur le marché du travail à cause de la transition démographique. Mais cette transition est finie. Il n'y a qu'en Afrique qu'elle est plus finie. Mais en Asie, elle est finie. En Inde, elle est finie. En Amérique du Sud, elle est finie. Donc, les gars, vous, vous êtes à la ramasse. Le ce truc, c'est le passé. Ce n'est plus du tout les équilibres dans lesquels on va être. Et ça, c'est important. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'en euh, Chine. Euh, en, en Chine, vous avez un niveau de vie qui augmente en Chine. Alors, on part de loin, hein, mais.. Euh, dans 10 ou 15 ans, quand vous allez avoir euh, le, le, toute tout la, la génération euh, qui va arriver à la retraite qui n'est pas remplacée, merci l'enfant unique. Euh, vous, tout d'un coup, vous allez vous rendre compte que cette population qui se réduit drastiquement à cause de la politique de l'enfant unique, vous allez voir les salaires chinois, euh, qui vont augmenter radicalement. On n'est déjà plus très très loin, il me semble. Vous prenez un salaire chinois et un salaire euh, ne serait-ce que, je ne vais même pas dire roumain, je vais dire portugais, vous avez, vous, vous rapprochez... Hein, vous vous rapprochez assez dangereusement. Alors si, le problème, c'est que le, le que le salaire moyen en Chine, euh, qui doit être autour de 600, euh, 600 dollars aujourd'hui, se rapproche du salaire minimum euh, au Portugal, qui doit être dans ces eaux-là. Bah, en fait, c'est fini, quoi. C'est La transition est finie. Euh, alors, il reste la grande question de l'Afrique. Je ne vais pas la traiter aujourd'hui, parce qu'il y a suffisamment de monde qui s'est cassé les dents là-dessus. Euh, Qu'est-ce qui va se passer en Afrique Est-ce que l'Afrique va être un grand centre de développement pour, les, pour le, le, le prochain demi-siècle Il faut faire attention à ces choses-là, parce qu'en 1950, euh, tout le monde promettait un, un essor incroyable à l'Afrique et, et euh, la merde à l'Asie du Sud-Est, hein. Euh, si vous regardiez les prévisions des économistes au retour, euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, c'était l'Afrique qui avait le vent en poupe. Donc il faut être très très très prudent sur ces choses-là. Euh, je pense que l'Afrique est un continent qu'on a énormément de mal à comprendre, et encore plus aujourd'hui, euh, et je ne vais pas m'avancer euh, dans cette vidéo. Mais euh, voilà, vous vous retrouvez donc avec un papier de l'ONU, qui en gros est, euh, une, euh, qui, qui est en fait le miroir de ce qu'eux pensent. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont dans une pensée totalement hors-sol, déconnectée de la réalité, qui d'ailleurs ne, euh, ne, ne va pas avec l'observation réelle du quotidien des chiffres euh, des, euh, et, et, et de la réalité objective. Et que non seulement ces gens ont des décennies de retard dans leur manière de penser, parce que d'ailleurs ils ne pensent pas, ils font de la propagande, euh, mais en plus de ça, euh, au fin du fin ils veulent vous faire porter le chapeau de leur connerie. Je suis désolé, moi, c'est mon analyse de ce truc-là. C'est pour ça que, à mon avis, cet article est grave. C'est parce que qu'il euh, est, il est vraiment le reflet d'une pensée qui nous vient des États-Unis. C'est toute la pensée woke qui vient vous expliquer que, sans même aller jusqu'au mal blanc, c'est-à-dire simplement de dire que l'occidental est, est un méchant. L'occidental est un méchant. Pourquoi pas, si vous voulez. C est, c est, moi, je m'en fous. Enfin, est, est que, qu est que, comment qu est-ce que, est que ça se traduit derrière Comment est-ce qu'on fait pour demain Qu'est-ce qu'on fait qu On se fait flageller je, je vois pas l'intérêt, en fait. Euh, vraiment, je, je vois pas l'intérêt du truc, euh, à part, si vous voulez, euh, de se faire piller. Et en fait, euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on se fait piller. Et on se fait piller par qui euh, On se fait piller aujourd'hui euh, par cette très grande bourgeoisie euh, qui s'est développée euh, depuis, si on prend des temps longs, depuis euh, deux siècles et demi, et euh, plus récemment depuis un demi-siècle, euh, de, de gens qui ont, ont construit des fortunes absolument colossales, euh, non pas sur de la richesse réelle, mais sur des transferts de richesse. Et qu'aujourd'hui, euh, ces transferts devraient s'inverser, et vous avez un, un État autoritaire euh, qui est en train de se mettre en place pour empêcher ce transfert inverse, qui serait normalement logique, euh, et que, bah, en fait, euh, ce trans pour empêcher ce transfert inverse, bah, vous arrivez à quoi Vous arrivez à des conflits... Vous arrivez à des conflits internes, vous arrivez à des conflits externes, euh, et qu'on on rentre aujourd'hui dans une phase, je l'ai déjà dit, de démondialisation, et une phase de conflit, de guerre, de guerre civile, de guerre euh, conventionnelle. Euh, on le sait maintenant avec l'Ukraine, il hein, ne faut pas oublier que vous aviez tout un tas d'armées qui pensaient qu'elles n'auraient plus jamais vraiment à combattre pour de vrai, parce que de toute manière, il y avait, avait l'arme nucléaire pour mettre tout le monde d'accord. <coughs> bon, bah, c'est pas vrai. Donc voilà, je voulais faire une vidéo un peu plus courte, mais c'était mon petit coup de gueule du jour. Et euh, bah, partagez, commentez, discutez, et moi je vous dis à votre bonne fortune